On va s'intéresser maintenant à la décharge du condensateur. Donc comme on l'a dit, on a la même équation différentielle, sans second membre bon, cette fois-ci, elle s'écrit donc Duc sur Dt plus UC sur Tau est égal à 0. Disons deux mots sur le circuit qui permet d'avoir cette décharge effectivement. Donc, en fait on va avoir un générateur avec une FEME on va avoir un interrupteur à deux positions donc cet interrupteur il va permettre sur la position 1 de charger le condensateur à travers la résistance et la position 2 va isoler le générateur et donc va permettre la décharge du condensateur dans la résistance regardons ce qu'il se passe au niveau du courant si on est en position 1 alors le courant circule dans ce sens-là. On va avoir des électrons qui vont s'accumuler de ce côté-là de la plaque du condensateur et de l'autre côté, des charges plus. Ce qui fait que dans la, la position 2, dans la position 2 eh bien, le courant va circuler dans l'autre sens. Donc, si le courant était positif lors de la charge, on va avoir un courant négatif. Lors de la décharge en position 2. Alors, voyons cela au niveau mathématique. Donc, si on résout l'équation différentielle, on a UC de t qui vaut euh, A exponentielle moins t sur taux. C'est donc la même solution que la solution homogène de l'équation précédente, puisque c'est la même équation. Cette fois-ci, les conditions initiales font que à t égale 0, le condensateur était chargé. Donc, UC de t, UC de t égale 0 était égal à e, la tension du générateur. Si on écrit ça, ça équivaut à A est égal à E. Et finalement, lors de la décharge, on a une tension au bord du constateur qui vaut exponentielle moins T sur Tau, une exponentielle décroissante. Regardons tout de suite ce qui se passe pour l'intensité du courant. On a toujours I égale C Duc sur DT. On va donc dériver, on va avoir C fois E, fois moins 1 sur Tau, exponentielle moins T sur Tau. On a taux qui vaut RC, et donc le C va encore une fois s'en aller. Et le courant va être égal à moins E sur R, exponentielle moins T sur Tau. Donc on a bien un courant, comme on l'a dit, négatif. Voyons ce qui se passe au niveau des représentations graphiques. On va donc avoir pour UC, en fonction du temps, une exponentielle, une exponentielle décroissante qui va partir de la valeur E et qui finit à 0. Et pour l'intensité du courant, on va partir d'une valeur qui vaut moins E sur R, qui est donc décroissante mais en négatif. Donc, on va avoir une solution comme ceci pour le courant. On peut rappeler que toutes ces évolutions en exponentielle permettent de retrouver le taux grâce à la tangente à l'origine, on retrouve cette valeur de caractéristique du système taux égale ARC.